Bienvenue dans la suite du module 1. Pourquoi devez-vous bannir certaines attitudes, il y en a 10, lorsque votre enfant euh, ne vous écoute pas, ne fait pas ce que vous voudriez qu'il fasse Réponse. Pour éviter de dépenser de l'énergie pour rien. Si vous persistez dans ces 10 attitudes, vous vous époumonnerez à chaque fois que vous voudrez vous faire entendre. En revanche, si vous bannissez définitivement ces 10 attitudes, vous pourrez accéder à davantage de calme et de sérénité. Lorsque votre enfant ne vous écoute pas, vous avez tendance à adopter des attitudes qui en réalité ne font qu'empirer la situation. Et ça vous épuise Reconnaître ces 10 attitudes néfastes est donc un premier pas vers une relation plus harmonieuse avec votre enfant. Quelles sont donc ces 10 attitudes à bannir face à votre enfant désobéissant Blâmer ou accuser votre enfant menacer votre enfant, donner des ordres à votre enfant, insulter votre enfant, sermonner ou faire la morale à votre enfant, lancer des avertissements à votre enfant, jouer les martyrs face à votre enfant, comparer votre enfant aux autres, lâcher des sarcasmes envers votre enfant, prédire l'avenir de votre enfant. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, je vous propose un petit exercice qui vous permettra de mieux reconnaître chacune de ces dix attitudes à bannir lorsque votre enfant ne vous écoute pas. Comme dans la vidéo précédente, téléchargez et imprimez le PDF correspondant en cliquant sur le lien situé sous cette vidéo et faites l'exercice proposé.